Bonjour à tous, euh, bienvenue en tout cas à cette euh, journée de JPO euh, pour la conférence de l'Estrie. Euh, je me présente Marie Combasson, donc je suis ancienne étudiante de l'Estrie et j'ai suivi le parcours euh, euh, Rite du coup à l'époque et MIS euh, ensuite. Et euh, je te laisse te présenter. Oui. Bonjour, moi c'est Perrine van der euh, J'ai aussi fait les cinq années à l'Estrie, donc les trois premières années en Rite à l'époque. Et ensuite euh, j'ai fait le parcours TIL, donc euh, traduction spécialisée et interprétation de lésion. Donc on est là aujourd'hui pour vous en dire plus sur notre parcours, sur l'Estrie et aussi sur les moyens d'admission ou en tout cas les postes que vous pouvez obtenir après ces études-là. On espère vous convaincre que l'Estrie, ce sera le meilleur pour vous et en tout cas le plus adapté si vous vous retrouvez en tout cas dans ce qu'on va vous présenter. Donc on va commencer par vous présenter un peu l'Estrie. Ensuite, on va présenter nos parcours professionnels. Et pour finir, on présentera certains métiers que vous pourrez faire après la formation et on passera ensuite un moment sur les admissions et à la fin sur les questions. Vous avez le droit de poser des questions pendant la, pendant la présentation, mais on y répondra juste à la fin. Donc n'hésitez pas à les marquer à l'avance et ensuite on essaie de, de répondre en fait à un maximum de questions. Donc on va commencer par vous présenter l'Estrie et plus généralement aussi l'Université catholique de Lyon. Donc L'Estrie, c'est une école qui a été fondée en 1968 et qui fait donc partie de l'Université catholique de Lyon, qui elle, a été créée en 1875. Euh, elle se trouve en plein cœur de Lyon, donc sur la presqu'île. Euh, elle est répartie entre deux pôles qui sont euh, le pôle Carnot et le pôle Saint-Paul, qui sont juste séparés par la gare de Perrache. Euh, à l'Université catholique de Lyon, il y a six, six pôles facultaires euh, donc qui sont répartis entre des sciences et des sciences humaines, <coughs> des langues, euh, du droit, de, du commerce. Et il y a aussi une unité de recherche Confluence Sciences et Humanité. Euh, l'université est donc près des, des arrêts de métro et de tram-pérage, forcément. Euh, pour ce qui est de l'Estrie, c'est euh, l'école supérieure de langue, traduction et communication à l'international. Donc Elle, elle est située sur le campus de Carnot. Et elle permet aux jeunes qui ont plutôt un goût pour les langues, la communication et l'international de pourquoi pas trouver leur, euh, leur, euh, leur futur dans, dans un monde de plus en plus euh, mondialisé. Du coup. Euh, Il y a à peu près 380 étudiants répartis donc, sur 5 années de cours. Et euh, alors comme on dit à l'Estrie, on ne fait pas qu'étudier l'interculturel, on le vit. Donc on va commencer, je vais commencer par vous parler des, du premier parcours de formation, donc qui est la, le niveau de licence. Donc c'est un bac plus 3 en langue, traduction et communication à l'international. C'est euh, un parcours qui se fait en formation initiale, c'est-à-dire que vous allez en cours et vous allez en stage Fantiname. Vous pouvez choisir trois langues de travail, enfin vous avez trois langues de travail, vous commencez avec le français et l'anglais et ensuite vous pouvez avoir entre l'allemand, le chinois, l'espagnol et l'italien. Et à la fin vous obtenez un double diplôme, donc c'est une licence LEA que vous obtenez en convention avec Lyon 2 et un certificat d'établissement d'assistant communication et traduction. Donc ça c'est un titre qui est spécifique à l'Estrie. Ensuite pour ce qui est des masters, vous avez le premier master qui est le master de management interculturel, communication et événementiel. Celui-là, il peut être fait en formation initiale, donc en cours, ou alors en alternance. Euh, vous, avez, vous pouvez faire deux ou trois langues de travail, il y a forcément le français et l'anglais, et ensuite vous pouvez faire euh, soit allemand, espagnol ou italien. Actuellement, il n'y a pas de chinois, mais ils voudraient le remettre en place si possible. Et à la fin, vous obtenez un titre RNCP qui est niveau 7 et qui est donc reconnu par l'État. Le deuxième master, c'est le master de traduction spécialisée et interprétation de liaison. Donc pareil, il est en formation initiale ou alors en alternance avec deux ou trois langues de travail, français, anglais et allemand, espagnol ou italien. Et euh, pareil, à la fin, vous obtenez un titre RNCP niveau 7 reconnu par l'État. Je te laisse présenter du coup ton parcours. Oui, alors euh, donc, je suis Marie, euh, moi je fais partie de la promotion 45 et euh, du coup je suis entrée à l'Estrie en septembre 2011. Euh, J'ai euh, suivi des cours du coup euh, donc avec trois langues, français, anglais et espagnol, en, que je suivais déjà en fait, au lycée. Euh, la première année, donc, quand je suis arrivée, euh, on est parti en, au second semestre directement à partir de janvier jusqu'à juin, donc six mois, et moi je suis partie à Londres. Euh, à Londres, du coup, j'ai euh, fait donc, ce qu'on appelle une immersion socio-professionnelle. On a dû euh, trouver un travail, euh, trouver un logement, être vraiment indépendant. Et c'était ça qui était intéressant, c'est de vraiment devenir autonome euh, et indépendante de, de ce côté-là. Euh, j'ai vraiment euh, appris en fait, à vivre toute seule, j'ai trouvé un travail en cinq jours. Euh, et euh, du coup, j'ai vraiment développé aussi mon niveau d'anglais. Euh, de manière impressionnante, donc vraiment ce, cette immersion socio-professionnelle a été une réussite et euh, j'ai aussi euh, effectué en fait un, un mémoire d'immersion socio-professionnelle qu'on nous demande en fait à la fin de ce semestre-là, euh, parce que c'est pas juste pour se faire plaisir et profiter de, de la vie en fait à l'étranger, c'est vraiment pour de, découvrir en fait l'interculturalité en fait sur place euh, et de... de Trouver en fait les différences euh, qu'il y a euh, euh, sur, euh, sur le pays en fait, euh, sur lequel vous vivez pendant, euh, pendant cette immersion. Moi, je l'avais fait sur les crimes racistes à Londres, qui étaient, euh, vraiment euh, qui sont toujours très présents en tout cas sur Londres et euh, qui est un gros sujet euh, de discussion interculturelle en fait de ce côté là. Ensuite, euh, donc euh, ma deuxième année, on n'est pas parti, mais on a eu des cours en fait, euh, donc euh, autant en traduction, euh, donc sur la première année aussi, au premier semestre pour euh, être bien, autant en traduction que euh, en communication et marketing événementiel. Euh, J'ai trouvé ça intéressant parce que ça, on, donc, les, les cours se répartissent en fait français, anglais, espagnol, euh, un tiers chacun. Euh, et du coup, par la suite, j'ai pu en troisième année partir euh, sur un stage de trois mois à Barcelone, euh, où je me suis vraiment révélée. Euh, je voulais quelque chose dans la culture, donc j'ai cho choisi le musée diocésain. Euh, c'est mon, c'est un de mes professeurs en fait qui m'a aidé justement à trouver ce stage-là. Et là-bas, je faisais et de la traduction et de la communication. Je me suis plutôt orientée sur la communication, donc j'ai euh, j'ai souhaité en fait euh, développer un moyen de communication euh, type flyer et ensuite euh, je me suis permis de, de les distribuer dans la rue pour faire des visites en fait, euh, directement dans le musée. Euh, donc j'ai vraiment aussi développé mon, euh, mon Espagne sur place. J'ai de même travaillé en même temps parce que j'étais à mi-temps. Euh, donc j'ai pu euh, financer mon stage et j'avais aussi une bourse euh, sur place pour pouvoir en fait, pallier euh, euh, au coût de la vie sur place. Euh, ensuite, le choix en fait, euh, de Miss euh, s'est révélé à moi. Euh, je vous avoue que j'avais déjà choisi, en, fait, euh, en rentrant à l'Estrie, que je voulais faire Miss. Euh, pourquoi je l'ai choisi Parce que je n'étais pas du tout euh, euh, actée en fait, à faire de la traduction, je n'aimais pas ça. Par contre, je voulais vraiment parler les langues et les utiliser de manière quotidienne dans mon, euh, dans mon métier. Euh, donc, je me suis orientée vers Miss avec des, euh, des cours en fait, avec beaucoup de projets et ça, c'était super motivant. Et euh, ensuite, j'ai réalisé un stage à Madrid que j'ai trouvé aussi grâce à, à un, de mes, euh, un de mes professeurs en fait, sur place. Donc, on est encore vraiment accompagné à l'esprit de ce côté-là. Et je l'ai trouvé au Novotel euh, de, de Madrid. Donc, je participe partie moi, à Madrid euh, dans d'un groupe Accor. Et j'ai été assistante chef de projet événementiel. Euh, les avantages de mon stage, c'est que j'ai vraiment pu euh, organiser des des gros événements ou des petits événements type mariage, type réunion, type colloque. Euh, et euh, j'ai pu gagner en confiance en fait de, dans le futur métier que, que je voulais faire qui s'orientait qui vers l'événementiel, la communication et le marketing. Donc ça, ça a été vraiment bénéfique et j'ai continué du coup sur la cinquième année. Euh, la cinquième année, j'ai décidé de, de vraiment... Euh, parfaire en fait mes compétences en communication et marketing, ce que je n'avais pas eu l'occasion, en tout cas de moins faire dans les autres années, euh, au niveau des stages. Donc j'ai choisi un stage à Paris, euh, dans un réseau de consultants immobiliers indépendants. Euh, là de manière exceptionnelle, c'était totalement en français. Par contre, vraiment, euh, euh, je me suis vraiment concentrée en fait sur la refonte de la charte graphique, sur tout ce qui était aspect de communication terrain. Euh, je faisais beaucoup de création en fait, euh, je, je, des flyers je faisais des, des, euh, des dessous de table j'ai fait des mascottes euh, donc j'ai vraiment euh, développé ma créativité et euh, c'était ça qui m'intéressait dans ce stage là euh, et c'est vrai que le stage en tout cas par rapport au cours ça m'a permis vraiment de mettre en application de renforcer et de développer mes compétences euh, que j'ai acquises en fait durant les 5 ans euh, ça m'a permis de, de savoir en fait vraiment ce que je voulais faire, je voulais vraiment travailler dans la communication et le marketing à l'international et du coup je me suis orientée vers ça en fait par la suite. Euh, mon diplôme du coup je l'ai obtenu en 2016. Euh, j'ai pas euh, j'ai malheureusement pas continué en fait dans le dans le stage de fin d'études où j'étais euh, mais du coup j'ai choisi un travail où j'étais international Key Account manager ça veut dire que j'étais commercial international pour une entreprise une plateforme de de mise en relation entre étudiants et universités à l'étranger euh, donc ça veut dire que j'ai fait beaucoup de salons à l'étranger euh, je, je, je gardais en tête que, que je voulais faire de la communication et du marketing à l'international et euh, du coup j'ai décidé de quitter cette entreprise d'un commun accord pour de, ensuite rentrer dans une entreprise de, dans l'industrie, euh, dans le bâtiment où j'ai pu évoluer en trois ans et aujourd'hui euh, eh ben, je commence lundi mon premier poste de chargée de communication et marketing France Export euh, donc vraiment je vais travailler en fait avec le monde entier euh, je vais euh, développer des moyens de communication. Euh, je vais vraiment en fait, jouer sur la stratégie de communication, accompagner les commerciaux pour euh, la vente en fait, euh, euh, d'équipements euh, de forage. C'est assez spécifique. Euh, et je vais aussi les accompagner dans la location de machines de forage. Euh, ce que m'a apporté euh, l'ESTRI, euh, c'est vraiment euh, de m'adapter en fait, à toutes les situations, de développer... Euh, mes idées, de m'ouvrir en fait à d'autres choses et de maîtriser les langues. Et ça c'est très important en fait dans un métier aujourd'hui qui est de plus en plus international. Je pense que j'ai fini ma présentation, je vais laisser à Périne présenter en tout cas son parcours. Et euh, voilà. Alors euh, moi comme Marie j'étais donc en la promotion 45, donc j'ai commencé l'Estrie en 2011 euh, et moi j'ai fait donc anglais et allemand. Euh, J'ai fait mon immersion socio-professionnelle le deuxième semestre de première année en Nouvelle-Zélande, à Christchurch. Euh, donc comme Marie l'a expliqué, l'objectif de, de cette immersion, il ne faut pas appeler ça un stage, parce que ce n'est pas vraiment un stage. Le principe, c'est d'avoir vraiment une première expérience, d'apprendre à se débrouiller, de, de devenir indépendant, de trouver un travail, de trouver un logement. Euh, vous pouvez le faire en amont, évidemment, mais euh, moi, je l'ai fait en amont. J'ai trouvé mon travail avant de partir, donc j'étais tranquille quand je suis arrivée là-bas. Donc j'étais fille au père. Euh, pendant cinq mois, et ensuite pendant un mois je suis partie avec des amis, on a loué une voiture et puis on est parti visiter la Nouvelle-Zélande tous ensemble, c'était vraiment super sympa quoi. Et, euh, et donc moi ce que cette immersion m'a apporté, bah, ça m'a permis de, de m'émanciper par rapport à mes parents, parce que bah, j'étais au bout du monde, donc euh, si j'avais un problème, même bah, mes parents ne pouvaient pas m'aider euh, forcément tout de suite. Donc j'ai appris à me débrouiller toute seule, euh, j'ai évidemment développé mon anglais, et puis bah, j'ai appris aussi à me connaître un peu, à savoir euh, ce que j'étais capable de faire personnellement. Euh, donc, Partir en road trip avec des amis comme ça, euh, je ne pensais pas que j'aurais été capable de le faire, mais bon, bah, je l'ai fait, donc euh, comme quoi <rire> c'est possible. Ensuite, euh, bah, je suis revenue en deuxième année, donc euh, là c'était des, des cours normaux. Euh, en troisième année, pour ce qui est de mon stage, alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, mon stage de troisième année. Euh, j'ai été aidée par euh, la responsable de stage de l'époque et euh, un, un professeur qui ont, donc, euh, qui, ont, qui ont fait jouer leur relation euh, pour me trouver un stage, mais euh, j'étais un petit peu difficile, donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et finalement, j'ai trouvé euh, dans une entreprise qui était vers chez mes parents, euh, c'était euh, une, une, une amie de mes parents qui est auto-entrepreneuse et qui est donc euh, traductrice et professeure de langue, et donc elle a accepté de me prendre avec elle en stage en me donnant ses projets de traduction. Donc euh, bah, pour moi ça a été, euh, ça a été ma première expérience professionnelle en tant que traductrice et ça m'a permis, euh, ça permis de, de gagner en autonomie parce qu'elle me, euh, me laissait pas mal gérer, euh, elle m'a fait complètement confiance donc euh, c'était vraiment euh, une première expérience très intéressante et, euh, et bien, ça n'a duré qu'un mois par contre, c'était assez court mais, mais c'était très intéressant. Ensuite, pour la quatrième année, j'ai donc choisi le parcours TIL parce parce qu'au fur et à mesure de mes trois premières années, quand j'ai commencé l'estrie, je pensais partir en Miss, nice et finalement, au fur et à mesure de, de la licence, je me suis aperçue que j'étais plus à l'aise en traduction qu'en communication, et qu'en plus, je trouvais ça intéressant, notamment parce que la traduction, c'est une discipline qui est vraiment très, très variée. Euh, on apprend beaucoup de choses, on traduit sur des sujets qui, qui sont complètement différents d'un jour sur l'autre, donc on apprend beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça que finalement, j'ai décidé de partir en TIL. Et donc, pour mon stage, je suis partie donc six mois entre mars et août en Allemagne, à Leipzig. Euh, pour trouver mon stage, j'ai donc été aidée par la responsable de stage en Allemagne de, de, de l'époque. Et j'ai donc été en, dans une entreprise qui s'appelle Intercultural Elements, euh, qui est donc une... une une plateforme euh, logistique, euh, gestion de commandes, euh, services après-vente, qui travaille pour des, des sites de vente en ligne, donc euh, ceux que vous connaissez, Amazon, eBay, etc. Et donc moi, j'étais vraiment dans le côté traduction de, de, de cette plateforme. Donc euh, je faisais de l'anglais et de l'allemand vers le français. Donc euh, j'ai fait des traductions... <coughs> Euh, alors attendez, traduction, euh, oui donc pour ces plateformes, euh, donc euh, pas mal de traductions de vêtements ou de, de gadgets, euh, de, de, des trucs comme ça. Donc euh, enfin, ce qu'on ce qu retrouve sur ce genre de plateforme, je pense que vous savez à peu près. Et j'ai aussi dû faire des relectures et des adaptations. Euh, donc ce stage, il m'a permis de, de développer ce que j'avais déjà vu à l'école. Donc euh, donc la, la, la traduction, développer un petit peu mes, mes compétences, apprendre à traduire un peu plus vite, un peu plus précisément. Et notamment, euh, ben pour, pour la première fois en stage, je travaillais sur des logiciels de traduction. Donc on avait vu, on avait vu leur utilisation à l'école, mais c'était la première fois que vraiment je les utilisais dans un contexte professionnel. Euh, donc euh, voilà, ça m'a permis notamment de développer mes compétences et d'apprendre l'utilisation d'un logiciel que je n'avais pas vu à l'école. Donc euh, c'était assez, euh, assez bénéfique. Ensuite, pour la cinquième année, euh, je suis partie en stage de six mois à Toulouse, euh, dans une entreprise qui s'appelle E2F. Et donc j'ai été aidée euh, par la, la responsable de stage, qui. qui... C'est un stage en fait que l'ESRI proposait tous les, tous les ans, et cette année-là c'était pour moi. Et donc euh, là, encore une fois, bah, j'étais dans la partie traduction. Donc euh, encore une fois, je traduis de l'anglais et de l'allemand vers le français. Euh, je faisais de la traduction technique, notamment euh, dans le domaine de l'automatisation industrielle et le matériel médical, la traduction marketing dans les domaines des réseaux sociaux, euh, du jeu vidéo et de l'automobile. Et j'ai aussi fait quelques traductions juridiques en interne. Et donc ce stage, qui m'a apporté, c'est qu'il qui m'a permis de me préparer euh, pour ma vie professionnelle, parce que ben, du coup c'était le dernier stage, donc c'était vraiment le tremplin vers la vie professionnelle. Et en plus de ça, comme euh, je me suis lancée en, en auto-entreprise, euh, cette, cette entreprise, donc f a été mon, mon premier client. Et donc ce dont j'ai oublié de vous parler, c'est qu'avant le stage, en cinquième année, on doit faire un mémoire de traduction. Donc, en fait, c'est aussi une première expérience qui est assez intéressante parce qu'on a dû choisir un thème, donc que ce soit du médical, du technique, du juridique. Et en fait, on, on devait traduire environ 8000 mots sur ce thème. Donc, à l'époque, 8000 mots, ça faisait vraiment beaucoup. Et du coup, on apprend, on, apprend vraiment à, on apprend vraiment à gérer un projet de traduction de A à Z. Donc, Bon, la recherche de textes, a priori, ce n'était pas partie du projet, mais on avait donc, on devait rechercher les textes, on devait les traduire, on travaillait en, en binôme, si on peut dire, avec un directeur ou une directrice de mémoire. Donc, euh, on devait traduire, relire, enfin, on faisait vraiment le projet de A à Z. Donc, euh, après, j'ai donc obtenu mon diplôme à la fin de ma cinquième année, donc en 2016. Et euh, comme je vous disais, aujourd'hui, je suis donc traductrice en freelance, toujours de l'anglais et de l'allemand vers le français. Euh, je traduis des textes techniques donc, euh, dans le domaine du médical, donc ophtalmologie, euh, odontologie, andrologie, euh, les te des textes techniques, purement techniques, donc euh, de la métallurgie, de la machinerie, euh, des textes aussi juridiques, donc, euh, notamment des conditions générales, euh, des politiques de confidentialité, tous les textes qui, sont, qui ont été relatifs au RGPD quand il a été, euh, il a été mis en place. Euh, je fais aussi les traductions dans le domaine de la communication, donc euh, des newsletters, des supports de communication, euh, des journaux d'entreprise, enfin, un peu, un peu, c'est assez vaste. Et je fais également euh, bah, des révisions dans, ce, dans tous ces domaines. Donc euh, maintenant, je vais laisser Marie présenter quelques métiers qui sont disponibles après le parcours MIS. Oui, après le parcours MIS, euh, du coup, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'en cinquième année, on réalise ce qu'on appelle un portfolio de compétences. Euh, ça c'est important d'en parler parce que ça vous accompagne vraiment en fait, à, à, ça, à comprendre quelles compétences vous avez développées, à donner des exemples et ensuite à les présenter. Donc, Ce qu'on appelle un portfolio, c'est un espèce de gros dossier où vous, vous récupérez toutes vos compétences et que vous pouvez donner à des professionnels. Euh, je sais qu'il y a certains étudiants qui l'ont ont utilisé lors d'entretiens et que ça fait vraiment... Euh, euh, fois comme quoi, vous, voilà, chaque compétence en fait que vous avez développée, bah, vous avez un exemple derrière et vous prouvez en fait que vous savez le faire ou en tout cas que vous l'avez déjà vu, que ce soit en cours ou en stage. Donc, grâce à ce portfolio de compétences, vous pouvez euh, postuler euh, et ensuite obtenir des postes. Donc, comme chargé de communication marketing à l'international, euh, par exemple, c'est mon poste actuel. Euh, donc, ça veut dire euh, promouvoir des services euh, et/ou des produits en fait à l'international. Vous pouvez aussi élaborer des stratégies de communication globale, donc ça vous le faites directement en lien avec tous les services de votre entreprise. Moi par exemple dans la mienne, je vais être en lien avec le service achat, avec le service des commerciaux, avec le service de l'exploitation qui s'occupe de la réparation de mes machines. Je vais essayer de développer une stratégie pour montrer en fait tout ce qu'on fait dans l'entreprise et promouvoir mes produits. Et vous pouvez aussi euh, dans ce poste-là en fait coordonner des campagnes, donc toutes les actions de communication qui vont être menées, que ce soit par exemple au niveau digital, moi je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, euh, contenu sur les sites web, euh, mais aussi euh, vous pouvez euh, coordonner euh, des événements, euh, moi je m'occupe aussi des salons. Ça nous amène euh, aussi donc, euh, au chef de projet événementiel, si vous voulez vous spécialiser là-dedans. Alors, dans le contexte actuel, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas, euh, ça va reprendre. Moi, par exemple, j'ai peut-être un salon en juin. Euh, donc là, c'est organiser euh, tout type d'événements euh, selon les besoins de l'entreprise. Ça veut dire des colloques, ça veut dire des salons, ça veut dire des, des conférences. Il euh, y, a, y a plein de choses en fait, qu'on peut faire, même des petites réunions, en fait, ça s'organise. Donc, vous définissez déjà le cahier des charges, euh, notamment en fait combien il y aura de personnes, euh, de quelle heure, enfin de quelle, quelle est la date, quelle, quels sont les horaires en fait de la, formation, de la réunion ou du colloque. Et ensuite, vous coordonnez, coordonnez toutes les différentes étapes en fait sur l'organisation de cet événement. Euh, quelles sont les, euh, les, les choses que vous auriez pas prévues en fait qui peuvent arriver. Donc, là, c'est à vous en fait de coordonner ça. Ensuite, il y a aussi un dernier poste qui est intéressant, c'est le responsable de la communication interne. Dans les petites entreprises, il peut être allié au chargé de communication marketing. Par exemple, c'est donc décliner un plan de communication pour toute l'entreprise, bien communiquer sur tous les services que l'entreprise propose à ses employés. Il faut établir aussi des grands axes de communication sociale. Euh, donc là, c'est euh, tout ce qui euh, va changer au niveau de la paye. Nous, par exemple, en ce moment, euh, ils mettent en place euh, ce qu'on appelle, on a déjà en fait un Facebook interne, ce qui s'appelle Workplace, euh, où on peut échanger en fait tout type d'informations, que ce soit des, euh, des contrats signés, que ce soit des photos de chantier ou des choses comme ça. Et il y a aussi euh, des choses qui sont mises en place, notamment pour les notes de frais. Donc ça, ça... Euh, la communication interne sert à ça, à dire aux employés, voilà, vous avez, vous avez ces services-là, euh, et ça, il faut bien le transmettre, parce que le, le plus dur, c'est de communiquer en fait en interne. Je vais okay. présenter les cibles. Euh, bah, les bah, du, oui, du coup, moi, je vais vous présenter quelques métiers qui, que vous pouvez faire après parcours courti. Donc, il y a bah, chargé de projet en traduction, c'est euh, ce que je fais moi en freelance donc euh, quand vous êtes chargé de projet donc, euh, vous êtes euh, responsable du bon déroulement d'un projet euh, donc euh, si vous le faites en, en agence et que vous êtes vraiment juste, euh, juste chargé de projet donc, vous êtes responsable de ce bon déroulement donc c'est vous qui gérez la relation avec le client vous, vous établissez les devis vous êtes vraiment euh, responsable de A à Z le, la seule chose que vous ne faites pas c'est la traduction en elle-même donc euh, personnellement en étant freelance bah, forcément je fais aussi le, la partie traduction puisque je suis toute seule euh, vous pouvez aussi être euh, localisateur, donc ça c'est plutôt de la traduction dans le multimédia. Donc c'est quand vous faites les traductions de, de, de logiciels, donc, euh, donc euh, les logiciels produits menus, multimédia, euh, tous les contenus, euh, tout ce que vous avez dans les, les boutons des logiciels, euh, tous les, les menus, les options. Et euh, vous avez aussi, euh, par exemple, dedans le, le, la traduction de jeux vidéo. Euh, et puis aussi, euh, vous êtes en charge donc, de gérer une équipe de techniciens et de travailler en collaboration avec les informaticiens pour que tout, soit, tout se déroule bien, tout soit, tout soit nickel. Euh, vous pouvez aussi euh, devenir rédacteur technique. Donc euh, là, il s'agit de concevoir et finaliser de la documentation technique, euh, des notices, des plaquettes, des manuels, des catalogues euh, qui sont associés à des produits, à des appareils, à des équipements. Euh, vous devez aussi euh, euh, vous occuper du suivi, donc de la cohérence euh, de l'ensemble de la documentation. Donc vous assurez qu'un même mot est utilisé pour, pour une, même, une même fonction, parce que sinon on s'y perd un petit peu. Et euh, il faut aussi gérer donc, la pertinence des éléments visuels. Donc s'assurer que tout, tout correspond bien, que vous avez mis la bonne photo du bon appareil, euh, et, etc. Voilà je te laisse présenter les atouts de l'Estrie du coup. Ouais. alors pourquoi rentrer à l'Estrie, quels sont ses atouts euh, La première chose à dire c'est euh, qu'on appartient donc l'Estrie appartient à Lucli. Euh, Lucli donc c'est l'université catholique de Lyon et euh, vous bénéficiez grâce euh, donc, à, à, euh, euh, à, euh, à Lucli en fait un réseau universitaire et à des services associés en fait, qui comprennent tout Lucli. Euh, ça veut dire que vous êtes aussi en lien avec d'autres écoles, euh, vous allez avoir euh, un, un, grand, euh, un grand choix, entre, en tout cas une grande gamme en fait, d'universités à l'étranger si vous voulez passer votre Erasmus, euh, en tout cas un semestre. Donc ça c'est une grande force. Ensuite il y a à vous êtes accompagné. ça veut dire qu'on ne vous laisse pas, vous n'êtes pas en numéro. Euh, en tout cas nous de part de notre expérience on a toujours été accompagnés et, et poussés en fait et si jamais il y a quoi que ce soit un souci ben, on en parle euh, si jamais on cherche un stage il ben, euh, y a vraiment en fait, un gros réseau de ce côté là et vraiment les enseignants euh, et le, les services en fait, associés sont vraiment là pour ça il y a des équipements aussi spécialisés, euh, notamment en fait euh, pour utiliser les, lo les logiciels de graphisme, notamment donc en MIS et en style euh, pour les logiciels de TAO, donc de traduction. Euh, donc euh, les locaux en plus ils sont géniaux. Euh, on est quand même pas mal euh, au niveau de l'interprétation. On a des salles d'interprétation parce qu'on travaille avec des casques en fait pour entendre et, et retranscrire. Euh, donc vraiment les, euh, les équipements sont vraiment euh, euh, adaptés en fait pour suivre les cours. Euh, la richesse du corps enseign enseignant aussi, elle est importante. On est suivi euh, autant par des enseignants chercheurs euh, que des, par des professionnels en fait, qui continuent de travailler. Euh, donc ça, c'est une grande force parce que c'est des gens qui sont spécialisés dans leur domaine et euh, qui apportent vraiment une, une grande richesse en fait, au cours et, et qui sont concrets. Euh, il y a aussi un réseau de partenaires professionnels universitaires qui est important. Euh, moi, par exemple, j'ai trouvé mes deux stages en troisième et quatrième année euh, grâce à l'Estrie. Euh, et euh, les, les stages en fait sont toujours remis en cause si jamais ça se passe mal en tout cas on le, euh, les enseignants le réadaptent en fait euh, selon les étudiants qui passent par ce stage là euh, il y a 23 accords avec des universités étrangères notamment en Europe, en Chine, au Liban et au Mexique euh, donc euh, ça c'est important si jamais vous voulez suivre votre Erasmus euh, à l'étranger en tout cas euh, tout est possible aujourd'hui et vous avez quand même un grand choix il y a un excellent taux de réussite aussi euh, au niveau de, de l'estrie. Euh, il faut savoir que, je reprends juste les notes pour vous donner les chiffres qu'on euh, Donc 90% de taux de réussite en licence. Euh, ensuite, euh, en insertion professionnelle en MIS, euh, il y a 85% de personnes qui trouvent un, un emploi euh, en moyenne six mois après le, les études. Et euh, en TIL, c'est 83%. Euh, on est aussi suivi, euh, il y a une responsable d'entreprise qui nous transmet en fait des, euh, des postes, notamment en stage ou en CDI, CDD, intérim. Euh, donc euh, vous êtes encore suivi après et euh, vous avez toujours moyen en fait de faire appel à l'Estrie si vous cherchez du travail. Euh, il y a aussi une vie étudiante dynamique, euh, il y a un BDE, des associations donc, euh, qui se trouvent à l'Université catholique de Lyon. Euh, il y a aussi les New Locals euh, qui sont euh, spécialisés dans le développement durable, ça c'est une association si ça vous intéresse, notamment la web radio, le journal des étudiants, le théâtre, donc vous avez vraiment en fait une vie associative et une vie étudiante qui est forte. Euh, vous avez aussi la possibilité de faire du sport, il y a des salles de sport qui sont disponibles et il y a 25 activités par an qui sont proposées en fait aux étudiants. Donc euh, vraiment si vous voulez vous lancer dans le train de l'estrie, c'est parti quoi <rire> et donc pour ce faire, donc pour candidater, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais euh, donc pour en candidater en première année, ça se passe sur Parcoursup. Donc vous recherchez l'Institut catholique de Lyon, Estrie, vous choisissez votre bidon de langue. Vous avez jusqu'au 11 mars pour vous inscrire et formuler vos voeux. Ensuite, euh, vous finalisez votre dossier et confirmez vos voeux jusqu'au 8 avril. Et entre le 27 mai et le 16 juillet, vous avez la réponse de l'Estrie. Pour ce qui est des deuxième et troisième année, vous pouvez rentrer en deuxième année ou en troisième année sans faire la première et la deuxième, par exemple. Et pour ça, il faut, il faut contacter l'ESTRI, par contre. Et donc pour rentrer en quatrième et cinquième année, euh, donc euh, vous choisissez le parcours que vous voulez, donc entre management interculturel, communication événementielle ou traduction spécialisée, à interprétation de liaison. Donc pour ça, vous vous rendez sur le site de l'ESTRI. Vous rendez sur la partie candidat, candidaté en quatrième et cinquième année, et ensuite soit en mise, soit en style, et, et voilà, vous remplissez le formulaire et, et vous attendez de savoir si vous êtes pris ou pas. Je te laisse parler des prochaines... On va conclure justement sur les prochaines journées portes ouvertes. Euh, qui sont, donc La prochaine sera le samedi 27 mars. Ça sera de 9h à 13h en virtuel. Donc on vous attend nombreux si vous avez... Euh, euh, d'autres questions après cette conférence là euh, vous avez aussi donc le 12 et 13 mars le salon d'étudiants virtuels apprentissage alternance et métiers en ligne jusqu'au 12 avril j'ai pas précisé sur le samedi 27 mars mais ça sera peut-être plus dédié à l'alternance euh, donc si vous avez vraiment un manque de, de, de connaissances en fait sur l'alternance à l'estrie vous pourrez le poser là euh, jusqu'au 28 mars donc ça sera aussi le salon d'étudiants virtuels Auvergne Rhône-Alpes et jusqu'au 6 avril, donc ça sera le poursuite d'études et master. Donc là, ça sera vraiment plutôt sur la troisième, quatrième, cinquième année par la suite. On a fini notre petite présentation. Je vous laisse quand même les contacts de l'Estrie si vous avez besoin de poser vos questions et on va déjà répondre, essayer de répondre à vos questions maintenant. Alors, la première question... Tu veux remonter déjà Non, non, parce que tu plus. Penses... Allez, super. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la licence LLCER anglais, mais si vous connaissez le Master Miss, est-il accessible pour ceux diplômés de cette filière Ma question, nous n'avons aucun cours de marketing et communication, est-ce faisable Alors, oui, c'est tout à fait faisable, il faut juste postuler en fait ensuite Donc dans cette dans cette filiale-là. Je crois LLCR, il me semble que c'est euh, vraiment euh, orienté euh, très littéraire, si je me souviens bien. Euh, il est possible de s'orienter vers MIS, en fait, il faut juste postuler et, et euh, vraiment faire une lettre de motivation convaincante. Si vous avez envie d'y aller, il euh, n'y a aucun problème. Vous avez déjà aussi un bon niveau du coup euh, en langue, euh, donc tout est possible. J'ai... Euh, une personne que je connais qui est rentrée en TIL alors qu'il n'avait euh, qu pas fait forcément de traduction avant. Euh, donc euh, c'est aussi possible de ce côté-là. Nice. Euh, oui, Mais du coup pour TIL aussi ah, ça, okay. peut, euh, ça peut arriver. En tout cas en MIS, oui, vous pouvez rentrer même avec euh, cette, euh, cette licence-là. Je laisse la question. Alors que bonjour, y a-t-il beaucoup de projets en groupe Y a-t-il des travaux concrets euh, Alors oui, il y a beaucoup de projets en groupe. Euh, en quatrième, enfin surtout en quatrième et cinquième année et en troisième année, si je me souviens bien, euh, en gros, en quatrième et cinquième année, on est toujours en mode projet à 4-5 personnes, euh, voire euh, une dizaine sur certains projets. Euh, ce qui est hyper intéressant parce que ça vous apprend en fait à, à travailler directement comme en entreprise où vous serez euh, sur des projets en fait à plusieurs à chaque fois, euh, de travailler avec les autres et de, de pouvoir en fait échanger ensemble. Euh, que ce soit au point de vue d'une traduction ou au point de vue d'une de, euh, communication, d'un événement en fait, à organiser. Je vais Marie répondre parce qu'en style, du coup, on a un peu moins de projets en groupe. On a plus des projets individuels parce qu'on nous, on nous forme plus à, à être individuels, au final, à être en, en freelance, par exemple. Mais on a quand même quelques projets en groupe de, de gestion de projet, par exemple, où on simule, on simule le travail d'une agence de traduction où donc bah, le, le but, c'est de la gestion de projet, sans côté traduction. Euh... Mais voilà, sinon, en style on en a un petit peu moins quand même. Alors, ensuite... Bonjour, le niveau requis en LV3 doit-il être équivalent à celui d'anglais Je suis bien plus à l'aise en anglais et je crains ne pas avoir les compétences pour suivre des cours exclusivement en italien. Alors, il faut prendre confiance en soi, parce qu'on a le niveau. Ouais. On a l'impression qu'on l'a pas, mais en général, on voilà. l'a. Pour l'entrée les, les, en licence, donc... Euh le niveau lycée est largement suffisant pour entrer en licence. Et après, on, on développe vraiment, comme les cours sont, sont en, dans notre LB, enfin, en anglais ou en, ita, enfin, en italien dans ce cas-là, on développe vraiment notre niveau et donc au fur et à mesure, euh, on ne s'en rend pas compte, mais, euh, mais on, on parle vraiment très très bien les langues et même si on n'a pas confiance en soi, euh, si, on a le niveau. Il y a un niveau B1 en tout cas requis pour, pour rentrer dans l'école euh, après, euh, si vous prouvez en fait, que vous pouvez rentrer dans l'école et que vous avez le niveau et que vous n'avez pas une certification spécifique, euh, il est toujours possible en fait, de, de rentrer. Euh, et euh, comme, comme a dit Perrine, en fait, vous allez développer vos langues en fait, au fur et à mesure. Donc euh, ne vous inquiétez pas, tout est possible. <rire> euh, donc là, on nous demande, existe-t-il une formation uniquement de traduction interprétation sans marketing Alors oui, le parcours il ça, c'est uniquement de la traduction et de l'interprétation euh, on a de la traduction, enfin, à mon époque, du moins, il n'y avait pas de traduction marketing. Euh, mais c'est possible qu'ils aient mis un cours parce que, ben, moi, par exemple, dans, dans ma vie professionnelle, je fais de la traduction marketing, donc c'est bien de l'apprendre. Mais sinon, il euh, n'y a vraiment pas le côté communication, il n'y a pas le côté marketing. C'est vraiment uniquement de la traduction et de l'interprétation. Après, en licence, c'est vrai qu'on a les deux. Euh, pour ma part, moi, je... J'ai ai pas aimé ce côté traduction, mais il m'a appris beaucoup, en fait. Euh, donc, autant peut-être du côté TIL que du côté miss. Euh, vraiment, la licence est, est, est très importante. En fait, oui. ça permet de poser vos bases en langue. Euh, donc, que vous n'aimiez pas la traduction, ça va quand même vous servir. Et si vous aimez que la traduction, vous allez quand même voir l'histoire, euh, communiquer avec les autres, et ça, vous allez le faire aussi en traduction. Oui. Donc, euh, le, la licence regroupe les deux, mais ensuite, vous pouvez vous spécialiser. C'est ça qui est intéressant. Mais parce qu'on ne se s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais c'est vrai que le côté communication et le côté marketing, c'est quand même important mmh. d'avoir ne serait-ce que des bases, parce que bah, si vous voulez vous lancer à votre compte ensuite, et ben mine de rien, il va falloir savoir communiquer, il faut savoir trouver des clients, il faut savoir les entretenir. Mmh. Donc, c'est quand même important d'avoir au moins des bases dans ce niveau-là. Ok. Alors, bonjour. Je me demandais s'il y avait une différence de débouché entre le, le parcours normal et l'alternance pour le master style alors, je ne connais pas forcément les débouchés, du parcours d'alternance, mais la, la différence, je dirais, c'est qu'en étant en alternance, vous avez plus de chances, par exemple, que l'entreprise dans laquelle vous faites votre alternance vous garde et que du coup, vous avez un boulot directement ouais. en sortant de l'école. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, euh, bah, si vous voulez vous lancer en indépendant, l'avantage de l'alternance, la, quoi qu'il en soit, c'est que vous avez un bagage professionnel supplémentaire. Donc, je ne pense pas que les débouchés soient vraiment, euh, soient vraiment différentes. Ça dépend vraiment de votre projet, en fait. Mais sachant qu'en en étant en formation initiale, vous avez quand même plus de chances de finir en indépendance ou alors plutôt en gestion de projet qu'en traduction euh, employée, disons. Ensuite, bonjour Périne. Ah. En tant qu'auto-entrepreneuse, euh, qu êtes-vous amenée à partir un peu sur le terrain, par exemple faire des parties de meetings d'entreprise pour un possible contrat de vente, par exemple Alors, euh, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai eu des demandes, donc ce sera plus de l'interprétation du coup que de la traduction. J'ai déjà eu des demandes d'interprétation, mais pas dans ce, ce contexte-là. Donc, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça peut tout à fait arriver, oui. Alors, la prochaine question, c'est « Est-il obligatoire d'avoir deux langues ?» Alors, je crois que vous pouvez choisir qu'anglais. Euh, donc, français, anglais, euh, la troisième langue, euh, ensuite vous choisissez entre euh, si, si vous souhaitez. Après, c'est vraiment une force d'avoir trois langues aujourd'hui. Euh, je le vois en entreprise tous les jours, euh, sur un CV, ça fait vraiment la différence euh, comparé à si vous parlez qu'anglais. Donc, je vous, on vous conseille en tout cas d'avoir trois langues de travail et c'est d'autant plus intéressant parce que vous voyez d'autres choses, d'autres cultures euh, que si vous n'aviez que l'anglais. Alors là, on a une question qui dit, est-ce que la maîtrise du français est une des compétences visées à l'estrie oui. Alors... <rire> oui et non. Alors, en, en licence, on a des cours, on a mine de rien des cours de grammaire pour, ouais. pour bah, savoir écrire, mine de rien, c'est quand même euh, intéressant. Euh, pour ce qui est des débouchés après MIS, je ne pourrais pas trop dire, mais euh, en TIL, en étant, euh, en étant traducteur, on est obligé de savoir parler français correctement, de connaître les règles de grammaire sur le bout des doigts. Quand on fait une relecture, bah, il faut qu'on puisse corriger les fautes. Donc, pour corriger les fautes, il faut forcément maîtriser le français. Donc, ce n'est pas une compétence visée à proprement parler, mais mine de rien, c'est quelque chose qu'on travaille parce que bah, dans, dans nos futurs métiers, il faudra qu'on sache, qu sache parler français comme il faut. Ouais. Je rajouterais aussi que j'ai moi-même assisté en première année à des cours du soir en français qui étaient proposés à l'Estrie. Euh, on était une quinzaine à le suivre pour une remise à niveau. Euh, alors je sais parler français, j'avais un peu de mal en orthographe et en grammaire, donc c'était important que je, repre, enfin, que je refasse ces bases, donc on revoit tout hein. comme si on était en CP. Euh, par contre c'est beaucoup plus poussé universitaire donc c'est hyper intéressant et euh, en fait on en doit prendre d'autant plus sur notre langue native donc ça apporte vraiment quelque chose et, euh, et vous posez les bonnes questions, pourquoi vous écrivez ça comme ça et euh, donc vraiment ne vous sentez pas, euh, si vous n'êtes pas à l'aise en orthographe ou en grammaire ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rentrer à l'esprit il euh, y a toujours un, un moyen en fait, de progresser. Et en traduction, bah, vous, vous, avez, vous devez maîtriser autant les langues que vous traduisez que la langue en fait, dans laquelle vous traduisez. C'est ça. Alors, prochaine. Est-ce que, de... Est Est que les cours de langue, par exemple, anglais et allemand, seront au même niveau Alors, oui. Oui, oui. Donc, euh, c'est sûr. Par exemple, moi, quand je suis arrivée du lycée, j'avais un petit peu peur parce que j'étais plus à l'aise en anglais qu'en allemand. Et effectivement, le niveau d'anglais et le niveau d'allemand était, euh, était à peu près le même à l'estrie, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais au final, on, on se met très vite dans le bain et on progresse très vite en fait. Donc euh, c'est finalement un atout pour ceux qui auraient peur que leur deuxième langue euh, les, les pénalise, disons, c'est pas le cas, parce qu'en en fait, vous, vous apprenez juste beaucoup plus vite. Et du coup, on devient vite aussi, aussi calé en anglais que dans notre deuxième langue. Donc, c'est vraiment, vraiment un atout pour le coup. Oui, mais moi, là, maintenant, je maîtrise mieux l'espagnol que l'anglais, alors que j'aimais beaucoup plus l'anglais que l'espagnol quand j'étais en cours. Euh, donc, euh, vraiment, euh, nous, vous allez progresser dans tous les cas dans les deux langues et au même niveau, ça va être super intéressant. Ouais. Alors, quelle qualité joue le plus pour être pris à l'estrie ah, c'est pour la lettre de motivation. Oui, euh, alors. Euh, alors ouais, je te laisse répondre en premier. Oui, parce que j'ai vu ça dans une ancienne vpo. Alors, en fait, l'Estrie, vous êtes forcément pris euh, par rapport à vos, à vos notes de bac. Donc, ils regardent surtout les notes en langue, forcément, et en, et en français. Euh, et ensuite, pour postuler à l'Estrie, il faut, il faut faire une lettre de motivation. Donc, pour, pour l'Estrie, le plus important, c'est de voir que vous êtes vraiment motivé. Que, que vous êtes impliqué, que vous avez vraiment envie de travailler dans l'international, de faire travailler vos langues, de partir en voyage. Enfin, ils mettent vraiment l'accent sur le sur le l'interculturel. Donc vraiment le, le, le truc à c'est le truc à mettre en avant dans votre lettre de motivation. C'est vraiment de montrer que vous êtes motivé et que et que et que vous êtes motivé, quoi. Je voudrais pas vous dire autre chose. Parce que vous est est, ça. Ouais, que vous êtes ouvert à l'international, que moi j'avais vraiment envie de découvrir nouvelle culture, de nouvelles cultures, de m'informer, de, de vraiment de m'ouvrir en fait au monde. Et euh, pour le coup, si vous le faites ressentir, dans, enfin en tout cas, c'est ce, si, ce que vous ressentez, que vous voulez en fait développer à l'esprit, bah, euh, c'est ça qu'il faut mettre dans votre lettre de motivation. Euh, alors, on a répondu à celle-là, du coup. Qui cherche l'entreprise pour l'être « Qui cherche les entreprises pour l'alternance Y a-t-il un listing ?» Alors, euh, à l'Estrie, il y a une responsable en fait, d'alternance euh, qui vous aide à trouver une alternance. Euh, vous pouvez aussi le, le, la trouver en fait, par vos propres moyens. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a, je vais vous dire, 15 étudiants en alternance, euh, mais demain, on souhaiterait en fait, qu'il y en ait en 20 en, fait, en TIL et 30, euh, et 30 en MIS. Euh, donc c'est, vous êtes quand même accompagné aussi sur ça, et si vous ne trouvez pas, euh, vous pouvez repasser aussi en initiale. Il faut savoir que, pardon, le parcours en alternance il est proposé que depuis cette année, du coup euh, c'est pas encore euh, très développé, mais donc c'est en train de se développer et de se mettre en place, et donc au fur et à mesure le réseau va s'étendre et, euh, et ce sera de plus en plus facile. Pour la petite histoire, on avait enfin on a eu plusieurs promotions avant vous, parce que nous on n'a pas euh, eu la chance de, de pouvoir participer à l'alternance. On avait vraiment demandé en fait ça parce qu'on trouvait que c'était hyper intéressant de suivre l'alternance en fait euh, dans ce type de master. Alors... là, sommes-nous aidés sur le plan financier pour les stages, voyages, logement Alors, pour les stages, euh, et puis même d'ailleurs pour le. le l'estrie de manière générale, où on peut demander des bourses. Euh, alors attendez que je retrouve, où est-ce que c'était là Oui, il y a la bourse Erasmus quand vous êtes en échange universitaire. Vous avez la bourse BRMI, donc ça c'est proposé par la Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement Explora, que vous pouvez demander en fait quand vous êtes en stage à l'international. Euh, et c'est vraiment une belle aide parce que, euh, à côté, vous pouvez aussi être payé en, fait, en stage euh, directement en fait, sur place. Euh, donc oui, vous pouvez obtenir des bourses en fait, euh, pour pouvoir suivre vos stages à l'étranger. Après, pour ce qui est de, des stages, l'Estrie va vous aider à trouver un stage si, si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire tout seul, mais l'Estrie peut aussi vous aider. Par contre, pour tout ce qui est logement euh, et, et vie quotidienne, c'est à, à vous de trouver. L'Estrie ne va pas vous trouver un logement. C'est vraiment à vous de, c'est à vous de chercher, c'est à vous de chercher à ce, ce niveau-là. Nous, on l'a fait, c'est possible. Hein. Oui, je... euh, bien sûr. Oui. Dans chaque pays, tout est, tout... alors c'est un peu, en plus, c'est un peu plus ouvert qu'en France, je trouve. Facile qu'en France. C'est plus facile qu'en France, <rire> qu France de trouver une coloc, d'être vraiment en immersion. Et c'est vrai qu'on, j'ai jamais eu un étudiant qui m'a dit j'ai pas trouvé de logement sur place mmh. ou quoi. C'est vraiment faisable. Oui. Alors là, la question, est-ce qu'on peut faire un parcours de CIL avec une licence L.E.A. J'hésite entre anglais, italien et anglais, chinois. Quelle langue serait la plus adaptée pour la traduction ah. Alors, <rire> sujet qui pique. Alors oui, déjà, on peut totalement aller en CIL avec une licence L.E.A. Ah. puisque la licence qu'on passe à l'ESTRI, c'est une licence L.E.A. Donc, euh, même si vous n'avez pas la certification de l'ESTRI avec, c'est pas grave. L'important, c'est la licence L.E.A. Donc, toute licence qui, qui a un trait avec les langues ou la traduction L.E.A., L.L.C.E., d'autres licences que d'autres écoles doivent proposer euh, pour ce qui est anglais italien et anglais chinois alors personnellement je ne conseillerais ni l'un ni l'autre <rire> mais euh, alors déjà le chinois c'est pas dit qu'il y ait une euh, y ait une, euh, une classe de chinois en style parce que les effectifs sont vraiment très réduits et on ne souhaite pas ouvrir une classe pour euh, deux étudiants donc à ce niveau-là, il faudrait peut-être mieux se tourner vers l'italien. où il faut motiver 10 personnes. Ou il faut motiver 10 personnes. Dix personnes euh, faites votre prospection, vraiment, si vous 10, c'est bon. C'est possible, je ne connais pas le marché de la traduction en chinois, mais probablement qu'il y a beaucoup de travail, donc pourquoi pas. Ouais. Euh, pour ce qui est de l'italien, dans ma promotion, il n'y avait pas de, de classe style en italien, parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants. Et euh, je crois savoir que la, la, la, le marché de la traduction en italien, ce n'est pas forcément le plus développé. Il y a du boulot, mais ce n'est pas le, le, plus, le plus développé. J'ai eu aussi un discours d'une personne qui était en style en chinois, il y, a, donc, il y a quelques années de ça maintenant. Elle me disait qu'on traduisait qu trad trad beaucoup du chinois vers l'anglais et ensuite de l'anglais vers, vers le français. Vous traduisiez toujours dans votre langue en fait, native. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un marché chinois qui se développe moins. Euh, et du coup que c'est plus compliqué de directement traduire vers le ch de chinois vers le français. Voilà. Après, quoi qu'il arrive, c'est sûr que quoi qu'il en soit, si on veut partir en traduction, il faut avoir une troisième langue parce que l'anglais, c'est beaucoup, euh, beaucoup trop pris. Donc, euh, personnellement, je fais de l'allemand et euh, j'ai beaucoup plus de travail en allemand qu'en anglais. J'ai du travail en anglais, mais ça reste euh, une minorité par rapport à l'allemand. Alors, euh, ah, quel bon. est le délai pour candidater au master-style en alternance et quand aura-t-on une réponse de l'Estrie euh, D'accord. Alors, le, le, le délai pour euh, candidater, c'est jusqu'au 15 juin, donc sur le site de l'Estrie. Euh, et quand aura-t-on une réponse, Clotilde En entretien Pardon. Dans les, dans les deux mois qui suivent la, qui suivent la candidature, à peu près. Hop, alors, quel, quel genre de métier, métier est faisable avec le TIL et quels sont les débouchés Donc, euh, avec le TIL, donc en fait, on peut faire tous les métiers qui ont un trait à la traduction. Euh, donc, bah, personnellement, donc je suis traductrice. On peut aussi euh, devenir euh, chef de projet dans une agence de traduction. On peut aussi, alors j'ai vu ça un petit peu tout à l'heure. Euh, C'était où C'est là, voilà. Donc on peut devenir donc traducteur, euh, pur et dur, donc traducteur technique. Euh, voilà. Alors, il faut savoir qu'en en, TSIL, par contre, on n'étudie pas beaucoup. La traduction littéraire, donc tout ce qui est traduction de livres, on n'en fait pas vraiment, donc on ne peut pas vraiment euh, être traducteur littéraire, mais on peut être donc traducteur technique, donc moi c'est ce que j'oppose technique à littéraire, donc on peut être traducteur technique, euh, médical, euh, euh, bah, technique, juridique, euh, tout ça. Euh, on peut aussi être interprète dans ces domaines-là, euh, sachant que le parcours de se euh, s'oriente surtout sur l'interprétation de liaison, donc on fait de l'interprétation de conférence et on fait très très peu d'interprétations euh, simultanées. Après on peut aussi être donc localisateur, enfin, c'est une partie de la traduction, la localisation, et on peut aussi aller dans la, la rédaction, la rédaction technique, puisqu'on a des compétences en rédaction aussi, euh, donc tout ce qui a ouais, voilà, un trait à la, à la rédaction en fait. Ok, y a-t-il des cours d'interprétation en licence oui. oui, oui, je m'en souviens bien. Euh, oui, on en a en troisième année. Euh, alors, c'est vraiment du, le début. Ouais, c'est une demi-heure même. On a des cours d'une demi-heure, donc l'interprétation est très très prenante pour le cerveau. Euh, J'en ai fait les frais parce que c'est très très fatigant. Hein, vraiment, euh, et c'est super intéressant, vraiment, euh, nous on l'a fait en anglais, en... enfin moi je l'ai fait en anglais et en espagnol, et vous voyez tous les types d'interprétation, que ce soit donc de liaison, donc en, euh, en direct comme en réunion, euh, avec un casque comme si vous étiez en conférence et que vous écoutiez un président et que vous retranscriviez directement, euh, donc il y, y a plein de types d'interprétation et vous le voyez en fait en troisième année. Donc si vous, vous découvrez une passion pour l'interprétation à ce moment-là, euh, allez-y foncez. Ouais, c'est vrai que c'est très dur, mais c'est très intéressant ouais. aussi comme, ouais. comme discipline. Ça apporte beaucoup. Euh... En tant qu'étranger, est-il obligatoire de faire traduire mes diplômes pour pouvoir candidater en quatrième année Alors non, ce n'est pas obligatoire. Euh, il faut juste candidater euh, bah, sur le site de l'Estrie et ensuite vous vous laissez guider. Et puis, euh, et puis vous avez donc la réponse dans les deux mois. Pour le master style, faudra-t-il se créer un poste en freelance ou y a-t-il des postes en tant qu'employé Alors, il euh, y a des postes en tant qu'employé, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Personnellement, je, je cherchais vraiment de la traduction et, en région lyonnaise et j'ai pas trouvé. Donc c'est pour ça que je me suis lancée en freelance, c'est un choix que je ne regrette pas forcément, je tiens le mais euh, il y a quand même des postes, bah, par exemple en agence de traduction, en, étant, en faisant de la gestion de projet, et auquel cas vous pouvez être amené à faire un petit peu de traduction aussi, hein, ce n'est pas, pas euh, incompatible. Après, des postes, par exemple en entreprise, dans un pôle traduction, ça se fait de moins en moins, donc il y a peu de chances que vous trouviez. Euh, vous trouviez. Donc le, le, en CIL, je pense qu'on a plus de chances de finir en indépendant ou alors en, en gestion de projet dans des agences. Euh, nous, on, je sais qu'on fait appel à des agences, euh, notamment dans mon entreprise, et qu'on a beaucoup de documentation technique, genre des 200 pages. Je pense que c'est des traducteurs, soit indépendants, soit des agences, qui le font faire, en tout cas euh, le constructeur le fait faire. Ça. Comment se fait l'admission à l'Estrie Quels sont les attendus en général Alors, Donc, bah, Ça dépend, ouais. euh, ça dépend quand enfin, pour rentrer en quelle année. Donc si c'est pour rentrer à partir de la première année, il faut passer par euh, Parcoursup donc euh, avec les, les résultats du bac, etc. Et il y a aussi une lettre de motivation à envoyer à l'Estrie pour expliquer vos motivations, pourquoi vous voulez entrer à l'Estrie, ce que vous comptez faire après, pour voir si votre projet est en adéquation avec ce que l'Estrie propose. Après, à partir de la deuxième année, c'est donc euh, ce qu'on appelle une admission parallèle. Donc il faut s'inscrire sur le site de l'Estrie et vous remplissez le formulaire et ensuite euh, vous attendez de voir si, si vous êtes pris. Pareil, on va vous demander d'autres documents euh, et aussi une lettre de motivation et vous serez reçu aussi en entretien. Euh, euh, en tout cas, euh, moi j'ai l'expérience d'un de mes collègues qui a fait même une vidéo euh, en sous-titré pour montrer qu'il avait le niveau. Donc voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez très bien en fait, euh, apporter d'autres documents si vous voulez rentrer en admission parallèle. Connaissez-vous connaissez les taux d'admission en Master MIS en particulier pour ceux n'ayant pas fait leur licence à l'Estrie. Euh, en Master Miss, euh, bah nous, c'est un peu brassé. Euh, je pense qu'en en, en admission parallèle, euh, il y avait 10 à 20% des étudiants qui n'avaient qui pas suivi le parcours, euh, le parcours en, fait, en licence. Euh, donc euh, tout est possible après il y, y a aussi de, des personnes qui partent ailleurs donc euh, ça fait un espèce de brassage en, fait, en 4ème année qui est assez intéressant et euh, ces personnes là euh, moi j'avais un, un pote qui était, euh, euh, qui était musicien au Canada pendant 10 ans il euh, y en a un autre qui venait qui, était, euh, qui avait fait une, un, une licence en, en communication il me semble euh, donc voilà il y, y a plusieurs parcours euh, ça peut être de tout type alors pour le parcours faut-il choisir son débouché dès l'inscription Alors bien sûr que non, hein, est pas... on, est, on est toujours libre de changer d'avis euh, en plein milieu de, de, de son parcours. Euh, personnellement, moi je, je me destinais à avoir un emploi stable dans une agence ou même dans une boîte, pourquoi pas, et puis au final j'ai changé mes plans vraiment au dernier moment. Quoi, hein, je me suis décidée en peut-être euh, juillet 2016, de m'inscrire en septembre 2016 en tant qu'auto-entrepreneuse. Que Donc vraiment, il n'y a pas besoin, de, il y a pas besoin de, de faire des plans sur la comète dès le, dès le début du master. Par contre, effectivement, c'est vraiment orienté que sur la traduction. Donc si, si vous ne voulez pas faire de traduction après la cible, euh, bah c'est le mauvais parcours du coup, parce que, parce que vous ne faites vraiment que ça et au final, vous finissez traducteur et, et rédacteur, quoi. Si euh, on ne trouve pas d'entreprise en alternance pour le TIL, l'Estrie nous aide-t-il Alors oui, il y a une responsable d'alternance euh, qui va pouvoir vous aider justement dans, dans votre recherche d'alternance euh, si jamais vous n'arrivez pas à, vous, à trouver par vous-même. Donc ça, vous serez accompagné. Il nous reste quelques minutes. Du coup, euh, on avance sur les questions aussi. Si euh, Peut-on entrer à l'Estrie si on sort du lycée technologique oui, c'est possible. Si vous avez un niveau, euh, en, en tout cas en langue, euh, c'est tout à fait possible. Nous, en première année, on avait des gens qui venaient de, de Bac Techno. Et puis si vous avez aussi les motivations, l'industrie ne s'arrête pas forcément aux notes euh, si, ouais. si, la, si la personnalité et le, et le projet correspond à ce qu'ils ont à offrir. Ouais. Combien d'heures de cours y a-t-il par semaine En 35 heures Il y a à peu près 35 heures de cours par semaine euh, que ce soit en licence ou en, euh, ou en master, euh, et on travaille aussi beaucoup en groupe, donc on se retrouve entre milliers et deux, il, il y a vraiment en tout cas de la vie, même si là c'est un peu plus compliqué avec le Covid, mais euh, en tout cas vu, les projets en groupe vous, vous laissent le, le temps aussi de, de connaître aussi vos, les personnes avec qui vous travaillez. Alors, parcourt-il, y a-t-il assez de travail en traduction anglais-français pour ne vivre que de ça, ou faut-il avoir une autre corde à son arc alors, je ne saurais pas dire exactement, parce que bah, personnellement, je travaille surtout en allemand, mais euh, je ne pense pas que, être que de faire que de l'anglais soit suffisant, parce qu'en en fait, c'est juste qu'il y a une compétition énorme, et souvent euh, qui est très déloyale, et, et du coup, c'est très compliqué de s'en sortir avec que l'anglais, parce qu'il faut vraiment baisser ses prix pour être compétitif, et du coup, il faut soit travailler vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, Soit, bah, personnellement, euh, encore aujourd'hui, j'ai un petit boulot à côté pour être sûre d'avoir euh, de quoi euh, bah, payer mon loyer et vivre. Quoi. Mais, euh, mais je ne pense pas que l'anglais soit, soit, soit suffisant pour être traducteur aujourd'hui. Alors, Master-Till, ça vaudra pour Miss. Y a-t-il un stage par an ou un sur les deux ans Et où l'alternance est-il possible pour <rire> Pour l'année entière. entière dans la même entreprise ou plusieurs entreprises. Alors, en licence, vous avez euh, un stage de 4 à 6 mois, enfin une immersion socio-professionnelle de 4 à 6 mois. La troisième année, vous avez un stage de 4 à 6 mois réalisé euh, euh, soit en, en France, soit à l'étranger, mais en tout cas en France, il faut que vraiment vous travailliez avec une langue. En quatrième année, vous avez un stage de 4 à 6 mois. Et en cinquième année, pareil, de 4 à 6, de 6 mois, je crois. Donc il y a deux stages en formation initiale il y a un stage par an. Oui. Euh, ensuite, en alternance, vous pouvez... L'Esri conseille en fait de rester en alternance pendant deux ans dans la même entreprise parce qu'il faut que vous finissiez sur un diplôme et euh, l'entreprise vous finance aussi en fait euh, ce master-là sur les deux ans. Et donc, on va faire une dernière question. Donc, comment l'Esri évalue-t-elle Ah non, pardon, attends. Si. comment évalue-t-elle le niveau B1 requis pour entrer Donc, en fait, euh, elle verra ben, déjà par rapport aux notes euh, aux notes du lycée. Sachant que normalement, en sortant du lycée, on est en niveau B1, donc si vous avez des bonnes notes au lycée, il ben, n'y a pas de raison que vous ne soyez pas niveau B1. Et mon espagnol n'est pas très bon, est-ce quand même possible de trouver un travail après-t-il Alors oui, parce que dans 5 ans, ton espagnol, il sera comme ça. <rire> <rire> oui, c'est ça. Et sachant qu'en plus, ben, l'espagnol est quand même parlé par pas mal de gens dans le monde, donc, euh, donc a priori, il y aura du travail en espagnol quand même. Mm. Eh ben, la conférence malheureusement se finit, par contre le chat reste ouvert pour les questions, donc n'hésitez pas, le chat est ouvert jusqu'à 17h pour répondre à vos questions, et euh, bah, nous on se retrouve dans un prochain épisode, on ouais. espère, et ouais. puis vous <rire> voir à l'Estrie, euh, euh, pourquoi pas l'année prochaine en tout cas. Voilà. Eh ben, bonne journée à vous, merci, merci d'avoir écouté, au revoir. Au revoir.